Il disait ça un matin à Chôme. Il disait, allé, il a regardé ce, ce. son. Il marque tout, lui. Il a été chanceux aujourd'hui à comparer avec ce qu'il y a eu de a 5 ans.